Bien, bonjour! Bienvenue à notre premier webinaire, donc, euh, du Récit univers social. Euh, donc, euh, comme vous voyez, là, dans les animateurs, il y a Steve Quirion, euh, il y a aussi Alexandre Lannoy et Claudie Vanas. Donc, euh, c'est la belle équipe euh, du Récit univers social. Donc, euh, pour ceux qui n'avaient pas eu le temps encore euh, de mettre leur crochet, là, je vous laisserai encore peut-être quelques secondes. Donc, euh, le crochet, c'est la notation en bas, euh, en bas dans votre barre d'outils d'annotation. Vous pouvez ajouter un crochet à, à l'année à laquelle vous enseignez ou si vous êtes, je vois qu'il y a des récits locaux ou si vous êtes conseiller pédagogique, vous pouvez aussi ajouter un crochet à toutes les années parce que tout à l'heure, donc, euh, ça se peut qu'on travaille en atelier, là, selon vos intérêts. Donc, bienvenue au premier webinaire, là, Intégrer les technologies avec société et territoire ». Je vois qu'il y a quand même... 4, 5, 6, à peu près, peut-être beaucoup de personnes intéressées pour la quatrième année, tant mieux. Donc, tantôt, je pense que ça va être très pertinent là, pour la tâche que Claudie va vous présenter. Donc, je commence immédiatement. Ah, petit détail, peut-être vous dire, dans VIA, lorsque vous voulez intervenir, donc, vous avez en haut soit une main, donc, c'est pour lever la main, pour signaler vous voulez prendre la parole, vous pouvez toujours ouvrir euh, votre caméra euh, ou votre micro si vous voulez, euh, comme je disais, là, euh, prendre la parole, intervenir ou poser une question. Donc, le plan aujourd'hui du webinaire, euh, donc d'une durée là, de 30 minutes, on devrait euh, terminer vers 16 heures. Euh, ensuite, là, vous pourriez poser euh, vos questions. Donc, notre objectif, c'est vraiment de vous présenter les activités de société et territoire qui vont vous permettre d'intégrer les technologies en classe. Donc, je vais commencer avec une brève présentation du site société et territoire. Euh, ensuite, on va aller plus en profondeur dans les activités de troisième à sixième année, selon celles qui vous intéressent. Et on va terminer. Euh, vraiment avec les informations importantes, donc euh, comment avoir accès au corrigé, euh, comment fonctionne rapidement euh, le format euh, Google Documents. Et euh, pour terminer, on va aussi vous enligner vers euh, le parcours de formation de Société et territoires euh, sur la plateforme Campus. Donc, pour ceux qui euh, ne connaissent pas Société et Territoire, c'est un site qui a été développé vraiment pour le cours d'univers social au primaire et donc qui touche euh, les 15 sociétés à l'étude, euh, que ce soit là, des INCAS, donc euh, de jusqu'à 1980. Ici, on voit la page d'accueil. Donc, je vous rappelle que le site, c'est primaire.restitus.qc.ca. Euh, donc, on voit là chacun des personnages qui représentent chacune des sociétés. Et en dessous, on a aussi quelques euh, événements marquants pour euh, chacune de ces sociétés. Comment le site y est construit? Euh, en fait, là on y retrouve 400 fiches d'informations. Euh, c'est immense, c'est un gros travail. Euh, c'est des spécialistes en contenu qui ont écrit ces fiches-là. Euh, elles sont écrites euh, dans un un langage accessible pour vos élèves, donc c'est très euh, synthétique. On peut, on peut dire un peu que c'est un manuel numérique euh, qui contient plus de 1000 images. Il y a 100 vidéos, euh, des vidéos euh, qui parlent de contenu des sociétés. Même certaines vont être racontées, euh, donc certains bouts de l'histoire est racontés euh, par des élèves. Donc, je pense que ça peut vraiment être dynamique à utiliser en classe. Et euh, sachez que tous les textes de chacune des fiches sont sous licence Creative Commons, donc vous pouvez les utiliser comme vous voulez, les modifier, euh, tant que ça reste là, dans un usage non commercial. Nous avons les trois compétences euh, en univers social. Donc, si on prend la compétence 1, lire l'organisation d'une société sur son territoire, donc, là, vous voyez la page euh, « La Nouvelle-France vers 1645 ». Donc, on voit euh, qu'il y a plusieurs catégories. Donc, pour chacune des sociétés, ce sera les mêmes catégories qu'on va voir euh, dans ce cas-ci. Donc, territoire, population, personnages marquants. Donc, sont vraiment faites euh, sous le même format. Comme ça, on, on se reconnaît bien à travers euh, chacune des pages continue. Il y a, on a mis aussi en valeur la compétence 2, donc interpréter le changement. Euh, dans ce cas-ci, euh, ça vous montre comment on peut rapidement euh, comparer la Nouvelle-France vers 1645, la comparer vers la Nouvelle-France qui est euh, vers 1745. Donc, sur la page, vous pouvez là, avoir accès au contenu. Donc, vos élèves pourraient facilement comparer les sociétés étant donné qu'ils ont accès aux fiches euh, des, de la même société, mais à une époque différente. Et pour la compétence 3, c'est le même principe, mais dans ce cas-ci, ce sera deux sociétés différentes, mais à la même époque. Donc, dans chacune de ces pages-là, on retrouve encore une fois les mêmes catégories, donc territoire, personnages marquants, euh, etc. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'important aujourd'hui, euh, on veut vraiment mettre l'accent sur les activités que le Ristus a créées sur le site Société et Territoire. Donc, comment avoir accès aux activités? Là, je ai, on a mis une capture d'écran de la page d'accueil. Donc, vous pouvez aller directement euh, sur primaire.restitus.qc.ca barre oblique ou vous pouvez euh, tout simplement le... Cliquez sur Activité d'apprentissage euh, au centre, donc sur euh, l'image, ou encore euh, dans le bas, donc euh, à gauche, il y a aussi euh, le mot Activité. Donc lorsque vous allez cliquer sur Activité, vous allez trouver euh, 18 activités d'apprentissage. Certaines sont plus des situations d'apprentissage qui visent vraiment là, à couvrir euh, toute une société. Et euh, d'autres, donc, sont plus des activités euh, où est-ce qu'on veut vraiment construire avec les élèves un concept qui est important euh, dans la société euh, qu'on étudie. Donc, euh, je vous en nomme quelques-unes euh, qui vraiment visent les concepts. Il y a occuper le territoire, euh, il y en a une sur le régime seigneurial, euh, il y en a une autre vraiment sur le concept d'État. Donc, ça vise à rendre plus concret ces concepts qui peuvent là, parfois être assez complexes pour les élèves. Donc, pour cette catégorie d'activités, celles qui sont sur la construction de concepts, on les a vraiment créées euh, avec, avec une structure similaire. Donc, on part toujours d'une question de travail. Par exemple, si je prends celle sur le, le concept de territoire, euh, on pose la question. « Quels sont les atouts et les contraintes du, ter du territoire éroquoyen? » Donc ça, ça va être vraiment la question qui va englober la tâche là, de A à Z. Ensuite, on présente une, une amorce aux élèves. Dans ce cas-ci, bon, on présente une carte du climat et du relief du Québec. Et bon, avec un petit texte, les élèves doivent associer, trouver… Quelle image représente vraiment le territoire iroquoien? Ensuite, bon, on présente aux élèves le concept avec ses attributs essentiels. Je sais que c'est un peu petit, là, mais c'est juste pour vous illustrer qu'il y a plusieurs composantes, dans le fond, au concept. Dans ce cas-ci, territoire, donc, il y a différentes composantes comme l'hydrographie, le climat, le relief, etc. À la suite de ça, on a déjà sélectionné certaines fiches de sociétés et territoires, donc vous pouvez lire en, en groupe classe ou encore que les élèves peuvent lire en équipe, peu importe. Et euh, donc là, ils vont aller cueillir des informations pour mieux comprendre les attributs essentiels du concept. Finalement, euh, on a vraiment créé, je pense, de beaux outils euh, de TNI, donc qui sont, vont être disponibles en Notebook ou en Active Inspire. Donc, euh, c'est des fichiers TNI euh, où est-ce qu'on a fait des liens entre les pages. Donc, ça peut vraiment être un agora euh, pour consigner l'information euh, des élèves. Donc, pour revenir sur la matière, pour être sûr qu'à la suite euh, de leur recherche, ben, que l'information a bien été consignée et euh, réinvestie. Donc là, je vous ai mis l'exemple pour le territoire. Donc, euh, on essaie bien, bien sûr de répondre à la question « Quels sont les atouts et les contraintes du territoire iroquoien? Et, et bien sûr, il y a toujours euh, une intégration des technologies. Donc, en plus d'utiliser le TMI, on peut aussi, à la suite euh, de cette activité-là, faire faire une, une analyse d'une image euh, avec des applications euh, comme ThingLink, par exemple, là, qui permet vraiment euh, d'analyser euh, une image synthèse pour bien comprendre les atouts et les contraintes du territoire iroquoyen. Euh, donc, on a vu qu'il y avait plusieurs participants, là, je pense, qui étaient intéressés, euh, plusieurs dans chacune des, euh, des années. Donc, je vous proposerai euh, de changer, euh, donc on, on diviserait dans le fond la salle VIA en ateliers, en sous-ateliers. De mon côté, je, je resterai dans la salle principale avec ceux qui sont intéressés euh, aux activités de troisième année. Dans, euh, donc, vous allez voir apparaître en haut euh, des salles. En quatrième année, ce sera avec Claudie. Euh, en cinquième année, avec Alexandre. Et en sixième année, avec Steve. Je vais vous expliquer donc rapidement euh, la tâche euh, sur le concept de territoire. C'est notre deuxième tâche, dans le fond, sur le concept de territoire en troisième année. Euh, la question, dans ce cas-ci, euh, qui englobe la tâche, c'est euh, sur quel territoire habitent les Iroquois et les Algonquins. Donc, la première étape, c'est toujours vraiment euh, la préparation. Donc, dans ce cas-ci, euh, la morse, on demande euh, aux élèves, euh, ben, dans le fond, on peut l'écouter euh, toute la classe ensemble, c'est une vidéo euh, qui parle, dans le fond, euh, aujourd'hui, comment euh, l'homme s'est adapté à son territoire, et plus particulièrement euh, des, du peuple inuit. Donc, on va aller voir avec les élèves comment, aujourd'hui, les inuits ils se déplacent, comment ils s'adaptent à leur climat, euh, Est-ce qu'on est qu a une alimentation particulière? Est-ce qu'elle est similaire à la nôtre ou différente? On va, on va commencer, dans le fond, à poser certaines questions par rapport à une euh, des nations, donc les Inuits. Donc ça, c'est notre amorce. À la suite euh, d'avoir posé ces questions-là, « Oups! Quelqu'un a... » à jouer avec mon diaporama. Donc, juste faire attention de ne pas cliquer à droite sur mes diapositives. Donc, euh, on essaie de développer avec les élèves le concept de territoire. Donc, euh, la première page nous permettait vraiment euh, d'élaborer les composantes du territoire avec les élèves. Maintenant, on va être plus dans l'occupation du territoire. Donc, euh, c'est quoi leur alimentation, l'habitation, le déplacement, puis le mode de vie, comment le territoire, dans le fond, a un impact sur ces quatre aspects-là. Donc, c'est vraiment l'idée générale qui va guider cette tâche-là. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, on va toujours y avoir une étape, là, est-ce que les élèves peuvent aller consulter les fiches de société et territoires? je pense que ça, ça se fait vraiment de différentes manières dans les classes. C'est soit que l'enseignant ouvre une fiche au TNI en avant, va lire la fiche avec les élèves, être sûr, donc qu'ils la comprennent bien. Sinon, ça peut aussi être lu, peu importe, sur, sur des appareils... Ça peut être fait en équipe, ça peut être fait seul, c'est comme vous le voulez. Donc, comme vous voyez, on a déjà sélectionné euh, des, des certaines fiches. Donc, euh, étant donné qu'elles sont sélectionnées, je pense que ça vous, ça vous sauve du temps. Ensuite, euh, à, à la suite, dans le fond, des fiches qu'ils vont avoir lues, on leur demande... Euh, d'indiquer selon eux sur quel territoire vivent les Iroquois versus les Algonquins. Donc, à la suite de la lecture, ils devraient déjà savoir euh, quel peuple habite sur des plaines fertiles versus euh, ceux qui sont plus dans le bouclier canadien, par exemple. Donc, ils doivent identifier avec ces deux images-là euh, chacune des sociétés, dans le fond, le territoire de chacune des sociétés. Et par la suite, ils doivent justifier leur réponse. Donc, en, en quelques mots. Ma partie, personnellement, ma partie préférée, euh, c'est assurément euh, l'activité avec le TNI. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez plus euh, des Smartboards ou euh, des Active. Donc, c'est pour ça qu'on les a fait là, dans les deux formats. Je vous présente euh, rapidement, c'est vraiment une activité de synthèse. Donc, on offre une image euh, comme ça, synthèse. Vous voyez les, les dessins dans le bas. Je pense que je vais prendre le pointeur laser. Donc, vous voyez ici, euh, donc, il y a les trois serres, euh, il y a un canot, euh, il y a un orinal, donc qui représente la faune. Et là, comment euh, le, le document est fait, c'est que, donc, tout pictogrammes là sont clonables à l'infini. Donc vous pouvez les déplacer dans le document pour les mettre là, au bon endroit sur l'image. Et on a fait des liens entre les pages. Je ne sais pas si vous allez comprendre rapidement. J'ai mis une capture d'écran euh, du fichier notebook. Donc comme on voit ici, c'était notre, euh, notre première page, c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. En, ensuite, euh, donc lorsqu'on clique, par exemple, si je reviens, si on cliquait ici dans le fichier Notebook, donc sur les trois sœurs, on peut ensuite, avec les élèves, donc ça nous met un lien sur cette page-là, puis on peut aller mieux définir dans le fond chacun des pictogrammes. On s'entend, les pictogrammes, on les a bien choisis. Là. Donc, ils représentent tous des attributs essentiels de l'occupation du territoire. Donc, on peut aller écrire, bon, agriculture, euh, qu'est-ce que c'est? C'est les trois sœurs, donc maïs, courge haricots. Et on peut faire ça avec chacun des, des pictogrammes en dessous. Donc, pour ceux qui se le demandent, je vous pose la question, dans le fond, qu'est-ce que vous pensez que les petits pieds en rouge ici, qu'est-ce que vous pensez que ça représente? Les petits pieds rouges ici représentent, bon, le concept de nomade versus deux pieds qui, eux, en bleu, sont vraiment ancrés dans le sol. On a décidé de représenter ça pour la sédentarité. Donc, voici une production finale du fichier TNI, ce que ça pourrait donner. Donc, on voit ici que dans le bouclier canadien, les habitants, donc, les Algonquiens ont des wigwams qu'ils se déplacent avec des canaux, qui vont faire, bon, bien sûr, de la page, de la cueillette, qui utilisent aussi des raquettes pour leur transport, et d'un autre côté, on voit la société iroquoyenne qui est sédentaire, les petits pieds donc bien ancrés dans le sol euh, qui ont plutôt des maisons longues. Donc je pense que, et bien sûr, j'oublie, l'agriculture qui, euh, qui les différencie bien sûr euh, des Algonquins. Je pense que ça peut être intéressant euh, de faire justement ce, cette image synthèse euh, avec nos élèves pour vraiment euh, différencier euh, ces deux euh, sociétés qui euh, vivent à la même époque. Je ne sais pas si vous avez des questions ou encore des commentaires. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà utilisé en classe? Je serais vraiment euh, curieuse de vous entendre. N'hésitez pas à lever la main, ouvrir votre micro, prendre la parole. Si vous êtes euh, gêné, vous ne voulez pas ouvrir votre micro, il n'y a pas de problème. Mais écrire aussi euh, dans le clavardage. Oui, donc je vous rappelle l'activité, où est-ce qu'elle se trouve? Donc, toutes les activités de Société et Territoire sont sur euh, primaire.recitus.qc.ca barre activité. Donc, je vais juste, je vais vous mettre le lien encore une fois. Donc, dans cette section-là, vous allez voir, là, il y a 18 activités d'apprentissage. Donc, il y en a que c'est des SAE quand même long, plus euh, longues, là, qui veulent vraiment couvrir toute la société. Mais il y a aussi des activités de construction de concepts, comme celle qu'on présentait aujourd'hui. Et euh, ces activités-là durent plus deux à trois heures. Donc, quand elles sont décrites, vous allez voir, il y a, euh, c'est inscrit « fichier notebook » ou euh, « active inspire ». Donc, vous téléchargez ces fichiers-là et à ce moment-là, vous pouvez les utiliser en classe sur votre TMI. Euh, comme je vous disais, ce qui est vraiment intéressant, là, c'est les liens entre chacune des pages euh, que vous pouvez cloner à l'infini, les icônes euh, ou les pictogrammes qu'on a créés. Et, bien sûr, en cliquant sur les pictogrammes, vous allez pouvoir euh, mieux définir les attributs essentiels euh, de chacun des concepts. Bon, ah, Bonjour. Alors, je suis désolée, j'ai eu vraiment un problème technique. Ça arrive avec la technologie, malheureusement. Si vous êtes encore là, je vais vous présenter l'activité sur la Nouvelle-France maintenant. Euh, alors, euh, seule, euh, en quatrième année, c'est une activité qui touche le concept de colonie. Donc, euh, la question de travail sur laquelle on va se pencher dans l'activité, c'est de savoir pourquoi, la -France, a créé la, pourquoi pardon, la France a créé la colonie de la Nouvelle-France. Donc, dans la phase de préparation, en Amorce, on va utiliser une vidéo, une vidéo qui porte sur la colonisation de Mars. Donc, on se met dans la peau euh, des terrains actuels qui voudraient aller coloniser Mars. Qu'est-ce que ça prendrait pour le faire? Comment on s'adapterait au territoire? Et ça amène les élèves à se poser des questions sur la colonisation d'un territoire euh, euh, inconnu, un peu comme, dans le fond, les Français à l'époque des Grandes Découvertes. Donc, ça, c'est vraiment pour euh, un peu aborder euh, les raisons qui poussent les humains à explorer et l'adaptation sur un territoire lointain. Donc, une fois qu'on a un peu touché aux questions euh, qui touchent à la colonisation, on va passer en phase de réalisation et on va aller euh, explorer le concept de colonie. Donc, on a construit déjà le concept de colonie. Ce qu'on veut maintenant, c'est que les élèves essaient de voir dans le fond, dans ce concept-là, les attributs euh, qui sont-ils? Que sont Qu'est-ce qui représente chacun des attributs, donc euh, la métropole, l'économie représentée par exemple par un castor, le territoire et euh, la population qui peuple la colonie donc, de la Nouvelle-France? On va les amener ensuite pour réaliser ça, une fois qu'ils ont regardé un peu le concept avec ces attributs, on va les amener à lire certaines, fanges, certaines fiches choisies pardon, du site Société-Territoire, donc une fiche sur la métropole, une fiche sur la population, une fiche sur l'économie, donc le commerce des fourreurs, et une fiche sur le territoire. Euh, ça, vous pouvez le faire, soit la lecture avec les élèves, soit ils le font seuls ou en équipe. Bref, ça, c'est vous qui voyez comment faire euh, la lecture des fiches. Donc, une seule fiche pour chacun des thèmes, et ils doivent répondre à des questions. Donc, là, ils vont vraiment réaliser euh, la phase de euh, construction des connaissances. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment après la phase d'intégration avec le TNI Donc, comme Maud l'a dit tout à l'heure, ce qui est bien avec le TNI, c'est que ça devient une sorte d'agora. C'est là qu'on va euh, vraiment mettre toute l'information recueillie dans un même fichier. Donc, ici, on a euh, des liens vers un fichier soit Notebook ou Active Inspire, dépendamment de ce que vous avez comme technologie dans vos classes. Ça va ressembler à ça. Donc, on va avoir euh, une carte avec les pictogrammes euh, qu'on a vus tout à l'heure. Et là, avec les élèves, vous refaites, dans le fond, la séquence. De, du commerce des fourrures, en précisant, dans le fond, le rôle de chacun des acteurs qui sont là, euh, que ce soit le marchand, euh, les Autochtones, le, ici on peut le voir, là, le, voyons, évidemment, ça le coureur des bois, euh, ici, ce qui se trouve là en France, le chapeau de castan, etc. Donc, on refait euh, cette séquence-là. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que chacun de ces pictogrammes-là est lié à une page blanche donc, on peut cliquer sur le pictogramme, ça ouvre une page blanche du TNI et là, on peut noter les informations de euh, chacun de ces euh, pictogrammes-là. Donc, euh, le marchand, le poste de traite, euh, le docteur, etc., c'est quoi leur rôle dans, euh, dans le commerce des foreurs. Et ça va être placé donc sur la carte, ça va être géolocalisé. donc. Et finalement, pour réintégrer toute cette information-là et pour intégrer une autre technologie, euh, on va euh, utiliser cette caricature-là qui a été créée euh, expressément pour la tâche et on va essayer de l'analyser, donc en utilisant par exemple une application comme Tingling. Donc, on revoit dans le fond tous euh, les éléments ou presque qui étaient déjà euh, dans le, le fichier précédent. Donc, on a ici le poste de traite, on a le marchand, on a le coureur des bois, le castor euh, et même derrière ici, on peut voir le petit bateau. Donc, on va euh, réanalyser cette caricature-là en réutilisant tout ce qu'on a appris avant. Vous avez euh, des corrigés qui viennent avec les activités pour les enseignants uniquement. Donc, ici, on voit la séquence du commerce des fourrures de la Nouvelle-France vers la France, avec pour chacun des pictogrammes, donc des attributs du concept colonie, les informations à colliger, à aller chercher dans le concept de territoire. Euh, pas de territoire, mais de colonies. excusez-moi. Donc, euh, voilà, ça, ça fait pas mal le tour de l'activité pour la quatrième année. Il y en a d'autres, par exemple, une autre sur le régime scénario. Donc, on voit que c'est des activités qui sont construites pour durer une période de deux à trois ans. donc c'est pas très, très long, euh, mais ça permet donc de faire le tour d'un concept Certains sont plus difficiles que d'autres, mais de faire le tour d'un concept avec quelques fiches de société et territoire, puis en utilisant à son plein potentiel, dans le fond, le TNI avec des canevas qui permettent de passer donc, euh, de euh, certains pictogrammes comme ça vers des, des pages blanches où vous pouvez euh, assembler les notes. L'objectif, c'est pas très long. On fait euh, 5-10 minutes ensemble avant de retourner avec le grand groupe, juste pour vous montrer une, une tâche spécifique euh, à la cinquième année. Euh, ce qu'on vous montre ici, ce sont les, les tâches là, qui portent sur un concept particulier. Donc, ce sont des tâches qui se réalisent, euh, on vise deux, trois heures, donc peut-être deux périodes euh, avec les élèves. Et euh, le, cette, cette tâche-là, donc pour la cinquième année, porte sur le concept d'industrialisation. Donc, la question qu'on soumet aux élèves, de manière, la question globale qu'on leur soumet, c'est comment l'industrialisation transforme-t-elle le territoire et le travail. Donc, à partir de ça, ils vont aller dans une première phase de préparation où on va euh, présenter et discuter des caractéristiques du monde industriel, du mode de production industrielle aujourd'hui. Donc, on va leur soumettre quelques documents. Il y a une petite vidéo sur un processus sur une usine de fabrication de voitures. Et donc, euh, c'est une première prise en main du concept euh, d'industrialisation euh, de nos jours, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur le travail et les, les relations de travail. Suite à ça, donc on, va, euh, on va se centrer sur le concept. Donc, l'idée euh, de ces courtes tâches-là, c'est presque toujours de définir un concept et de l'appliquer dans, euh, dans son contexte historique. Ici, on serait au Québec, vers Québec vers 1905. Donc, on va d'abord euh, établir les principales caractéristiques du concept d'industrialisation. Donc, on va parler de main-d'œuvre, de transport et des usines, donc du, euh, du mode de production. Et par la suite, on va aller vers l'analyse de, de documents iconographiques. Donc, cette tâche-là est beaucoup basée sur les documents iconographiques. Euh, on va, dans la tâche, on va proposer une, une courte démarche et on va soumettre aux élèves, ces quatre ou cinq euh, documents iconographiques qui représentent des aspects différents euh, de l'industrialisation. Donc, ici, on parle vraiment de euh, l'image que vous avez euh, dans le diaporama. Est vraiment un, un exemple du, du processus de fabrication, donc euh, le « old style », donc le processus de fabrication artisanale à la nouvelle façon de faire, donc où il y a plus de machinerie et donc où la, la production est assistée par euh, des outils. Euh, donc il va y avoir toute une séquence de, de documents iconographiques qui vont illustrer les différents aspects euh, du concept d'industrialisation comme le transport, euh, la main d'œuvre et… Euh, j'oublie l'autre… transport, main d'œuvre et usine. Pour, euh, on va vous expliquer, vous, vous indiquer comment vous y prendre tantôt, mais euh, donc on a un corrigé pour ces, euh, pour ces, pour ces tâches-là. Donc euh, ici, donc, euh, le, dans, le, dans le, le processus, on demandait à l'élève, entre autres, d'identifier de, de, de, les différences entre les deux et donc on vous donne des pistes de solutions. Évidemment, ce n'est pas un corrigé là, euh, traditionnel où on dirait qu'il y a une seule bonne réponse, mais on vous euh, propose des pistes pour que l'élève, pour, pour orienter l'élève dans ses observations s'il y avait des difficultés ou pour euh, vérifier là, si l'élève a, a au moins compris le, le sens général de la tâche. Et finalement, l'intégration. Euh, ici, ben, vous avez un certain nombre d'options. Euh, comme on reste dans l'analyse d'images, on vous propose un, un document là, qui représente, euh, qui montre toute la ville de Montréal ou une très grande partie de la ville de Montréal à la fin du 19e siècle. Et dans, cette, dans ce document iconographique-là, on va retrouver plusieurs éléments, plusieurs aspects du, euh, du concept de l'industrialisation. Et l'élève, euh, pour vérifier s'il a maîtrisé ce concept-là, on va lui demander d'aller identifier des parties de, de l'image qui font référence à la main dœuvre au transport et aux usines. Donc, il y a différents, on vous propose des outils technologiques pour le faire, pour faire de l'analyse de, de documents iconographiques. Mais euh, aussi, vous avez un document notebook et un document Active Inspire, qui vous permettent de réaliser cette tâche-là au tableau blanc interactif. Et donc, de faire des liens entre les, les aspects euh, du concept d'industrialisation et aussi avec d'autres documents iconographiques là, que vous voyez sur le côté de l'image. Donc, euh, l'idée, c'est de faire une espèce de point d'orgue à la fin, de, de, de, de résumer les, euh, le concept et de tenter de l'appliquer à son contexte historique. Euh, donc, voilà, c'est une présentation très rapide de la tâche. C'est pour vous donner un exemple. Toutes les, toutes les tâches que vous allez retrouver qui portent sur des concepts spécifiques vont suivre cette séquence-là, donc préparation, réalisation, intégration. On vise à ce que ça se fasse relativement rapidement euh, et que ça permette une meilleure compréhension de, de ces concepts-là qui, qui peuvent être abstraits là, et un peu plus difficiles à maîtriser pour les élèves, mais qui sont aussi euh, centraux là, dans la bonne compréhension de ce qui se passe. Donc, Valérie m'a écrit euh, « Est-ce qu'il y a des activités pour toutes les sociétés à l'étude? Euh, » Il y a des sociétés, euh, oui, euh, en fait, euh, on, on va vous montrer où aller voir dans le site, là, mais dans la liste des activités, euh, il y a des, euh, des, des activités qui touchent le, toutes les années. Euh, seulement, par exemple, euh, comme je vous disais, la, cette tâche-là, par exemple, que je vous ai montrée, euh, industrialisation, elle ne ferait pas la totalité euh, de ce qu'il y a à voir pour le Québec de 1905, par exemple. Celle-là, elle est plus courte, elle porte sur un concept. Euh, il y a certaines autres tâches qui vont porter, qui vont faire euh, toute, la, euh, toute une société. Par exemple, il y en a une sur le changement entre 1905 et 1980. Euh, donc, vous allez en avoir pour toutes les années, mais en effet, il n'y a pas, euh, je pense, à, euh, comme ça, là, il y a, par exemple, il n'y a pas de tâches sur les prairies, la côte ouest. Euh, on en a fait un certain nombre qui vont qui donnent une bonne base, mais il n'y a pas la nécessairement la totalité euh, euh, des, des, des contenus qui sont vus. Et pour les tâches, comme je vous disais, sur les, euh, sur les concepts, bien, en fait, c'est soit complémentaire un peu à ce que les enseignants font déjà, au sens où on peut peut-être commencer avec l'industrialisation et ensuite on, on brode et on va sur euh, le reste de, de ce qu'il y a à faire pour le Québec 1905. Ça pourrait être une, une façon de faire. Euh, en gros, en sixième année, euh, il, y a, il y a quelques tâches, il y en a deux, deux tâches, je pense, qui sont disponibles sur euh, le site du Récit. Puis, euh, en fait, celle qu'on a décidé de présenter, c'est celle sur euh, la démocratie, parce que, bon, c'est un concept assez difficile à aborder avec les élèves, et, euh, bon, euh, surtout en comparaison avec les sociétés non démocratiques. Alors ici, on a choisi d'utiliser, de travailler sur la société euh, de l'Afrique, euh, justement, euh, qui euh, l'Afrique euh, du Sud des années 80, parce que, bon, c'est un petit peu plus simple pour les élèves du euh, primaire. Je sais qu'il y a plusieurs manuels qui ont choisi la Chine, euh, mais c'est vraiment un petit peu plus difficile parce que, bon, faut aborder ce que c'est le communisme, euh, tandis que l'apartheid, c'est un peu plus accessible euh, en termes de de, de, de, de, de, de, de, de, de concept, si on veut. Là. Donc, c'est plus, euh, je pense, à la portée des, des élèves de, de, de sixième. Donc, on n'a pas ça, on pas parler de communisme. Donc, euh, on a appliqué vraiment la méthode, justement, de, justement, de construction de concept euh, pour, justement, essayer de travailler ce concept-là. Euh, et c'est un bon exemple, justement, pour travailler les attributs essentiels, un concept et faire des, des exemples non, des exemples oui. Donc ça, oui, c'est un exemple de démocratie. Ça, ce n'est pas un bon exemple de démocratie. Donc, euh, vraiment, c'est euh, la, la, la méthode qu que nous avons appliquée pour justement euh, pouvoir développer cette tâche-là. Euh, je pourrais, on pourrait te suivre justement dans euh, l'atelier... Euh, la, la diaporama, mais je te mets dans le, le, le chat ici, le, le lien vers le cahier de l'élève. Donc, c'est là que tu vas voir l'ensemble euh, de, de, de l'activité comme telle. Donc, l'amorce, on a mis un, un truc simple, mais on, dans le fond, c'est vraiment la discrétion de l'enseignant, l'enseignante, justement, pour voir comment on aborde ce concept-là de démocratie avec les élèves. Puis, bon, toute la question des, de l'égalité euh, c'est euh, la liberté, euh, c'est un concept qui est plus accessible pour les élèves, donc euh, est-ce que je suis libre de faire ci, ça, ça, est-ce que je suis égal par rapport à un autre élève? Donc, ces euh, deux éléments-là, la liberté et l'égalité, c'est des attributs essentiels du concept de démocratie. Donc, il faut nécessairement que tu comprennes ce que c'est la liberté, l'égalité, pour arriver à comprendre ce que c'est la démocratie. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a choisi cette question-là. Euh, c'est clair que tes élèves euh, ont certainement des, euh, des, des, des, des choses à dire sur, sur, sur la chose. Puis, bon, euh, c'est vraiment comme un, une amorce pour justement se mettre en bouche les différents concepts qui seront abordés dans la situation d'apprentissage. Euh, les euh, attributs essentiels qu'on a identifiés, bon, euh, comme on l'a dit, égalité, liberté dans la deuxième partie de, de la tâche et aussi la représentation, donc les représentants élus. Donc, on pense que si hein, c'est toujours le principe de, de partir de, de, de, de, de concepts plus simples pour arriver à un concept plus euh, complexe, et donc si l'élève comprend que si ces éléments-là euh, sont présents dans une société démocratique, bien, il y a démocratie. S'il y en a un qui manque, bien, il y a absence de démocratie. Et c'est en travaillant ces trois euh, attributs essentiels-là euh, du concept qu'on va y arriver. On peut le faire hein, dans un premier temps hein, en le faisant avec la vie courante, donc, euh, ou euh, tu sais, avec les élections en ce moment, ça pourrait être certainement intéressant euh, justement pour euh, traiter euh, de ces concepts-là. Donc, euh, des exemples d'égalité de, en, en classe, à la maison. Hein, donc, on a aussi des petites images là, qui, euh, qui permettent de travailler cet élément-là. Puis bon, euh, donc ça, c'est une première chose. Ensuite de ça, évidemment, on, on amène toujours vers les sites, les fiches de Société-Territoire, donc pour permettre à l'élève de euh, pouvoir aller chercher un petit peu plus d'informations sur la société en question. Et ce qu'on fait, bon, c'est qu'on compare les différentes sociétés. On a identifié, euh, dans ce cas-ci, euh, les fiches, si je m'en vais dans le, euh, le cahier de l'élève, les fiches qu'on a identifiées, c'est euh, le droit de vote euh, au Québec, euh, la Charte des droits, euh, puis nos libertés fondamentales. Donc, c'est trois textes là, qui euh, touchent justement euh, la société du Québec en 1980. Donc, avec ces trois petits textes-là, dans le fond, l'élève peut aller identifier des éléments importants. Puis, bon, ensuite de ça, les, pour les textes de l'Afrique du Sud, bon, nous sommes 26 millions d'habitants inégaux. Euh, la vie sous le régime de l'apartheid la et euh, l'affiche fiche sur Nelson Mandela. Donc, dans le fond, c'est trois petites fiches, courtes fiches, je dirais que c'est à peu près 300 mots par fiche pour pouvoir justement euh, traiter, euh, puis identifier les éléments importants en lien avec les différents concepts qu'on a identifiés la liberté, l'égalité et le représentants élus. Euh, donc, ils vont aller chercher euh, l'information dans, dans, dans les fiches et les consignes à l'intérieur du cahier euh, de l'élève. Donc, euh, voilà pour la deuxième partie. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que tu, tu as des questions? Super. Donc, ensuite de ça... Euh, euh, vous euh, avez, euh, je vais juste aller, euh, tu me permets une seconde, je vais aller voir euh, Claudie qui a. Je suis de retour, donc Claudie, son problème est arrêté. À... Il est rend... okay, Bon. Donc, euh, ensuite de ça, c'est l'intégration. Donc, euh, on a un fichier TNI qu'on a développé, euh, je ne sais pas si c'est un notebook ou Active euh, dans ta commission, dans ton école, dans ta commission scolaire, dans ta classe. Donc, il euh, y a les deux fichiers qui sont, euh, qui sont là. Et euh, dans le fond, le fichier notebook qui est là, on peut cliquer sur, euh, c'est une espèce de... De, de, de fichiers où on peut consigner l'information. Donc, je peux cliquer, par exemple, sur les différents concepts et ça permet de faire un retour avec les élèves sur les différents concepts. Donc, toi, on a regardé sur la liberté, la liberté en Afrique du Sud, donc, on peut venir annoter au tableau euh, prendre des notes, dans le fond, euh, sur les, les observations ou les lectures qu'on a faites. Et vraiment, c'est une espèce, comme le disait Maud, une espèce d'agora où on, on note toutes nos observations sur les, les trois attributs essentiels. Donc, euh, les élèves peuvent aller euh, chercher euh, l'information, euh, puis venir l'écrire au tableau. Donc, le notebook, ce qui ressemble un petit peu à ça, donc euh, où, on, où on essaie de, de préciser, dans le fond, dans un premier temps, je vais prendre le pointeur ici, dans un premier temps, on, on essaie de préciser ce que c'est la liberté, hein? euh, les différents concepts, euh, ça peut être, comme on disait, à partir de la vie courante, ce que c'est l'égalité euh, et ce que c'est euh, les représentants élus. Et ensuite de ça, on a un deuxième bouton ici, donc juste en-dessous, on a le Québec et euh, l'Afrique du Sud et c'est là, c'est un espèce de tableau comparatif où on vient identifier les éléments importants euh, de Québec et les éléments importants de euh, l'Afrique du Sud. Puis, c'est sur ces éléments-là qu'on va faire notre comparaison euh, sur euh, la démocratie comme telle. Donc, euh, voilà. Il y a un autre élément, euh, si tu es dans le document, je vois que tu es dans le document, il y a quelqu'un qui est là, vers la fin. Euh, c'est sûr que si on compare euh, à partir de la page... Les euh, oh, pages ne sont pas numératées, tiens, je vais les Insertion numéro de page. Je vais numéroter les pages à la page 4. Donc, à la page 4, tu vas avoir la dernière partie d'intégration. Puis, bon, on trouvait ça un peu. C'est sûr que si on compare le Québec et l'Afrique du Sud, bien, les élèves vont rapidement voir que bon, le Québec est une société démocratique et l'Afrique du Sud ne l'est pas. Sauf que ce qu'on veut les amener, c'est à. à, à à, à, à, si tu veux, euh, à nuancer leurs propos, euh, nuancer cette liberté-là, cette égalité-là et cette représentativité-là. Et on le fait avec trois documents. Le premier, euh, sur euh, le fameux règlement P6 qui empêche euh, les manifestants de se déguiser, ou euh, sur le fait que, bon, les manifestations sont encadrées. Donc, euh, oui, on est... Euh, libre à un certain point. On peut s'affirmer, mais euh, il y a, des fois, cette liberté-là, elle est euh, encadrée. Donc, euh, on vient un, un petit peu nuancer cette liberté-là qu'on a au Québec. Euh, sur la représentativité, euh, donc, euh, un autre élément qui peut être intéressant, c'est euh, les résultats euh, aux élections. On a mis les élections de 2014, mais euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que... Euh, dans le fond, il y a, euh, le Parti libéral est euh, élu à 42%, euh, mais ça, c'est 42% des personnes qui ont voté. Donc, ce n'est pas la majorité des personnes qui ont voté pour le Parti libéral. Donc, ce n'est pas de euh, faire comp comprendre aux élèves que, euh, dans le fond, ce n'est pas la majorité à la majorité que le Parti gouvernement est élu. Et encore là, ce n'est pas la majorité des Québécois, si on se fie au vote euh, populaire, démocratique, c'est autour de 33 euh, des gens qui ont voté pour le par Parti libéral. Donc, euh, cette représentativité-là, euh, il faut, faut qu'elle soit nuancée. Et dernier élément, sur l'égalité, euh, donc est-ce qu'on est aussi égalitaire que ça au Québec? Euh, ben, on, oui, on l'est, mais on a encore du chemin à faire sur la question, justement, oui, donc sur l'égalité, donc sur l'égalité, donc le salaire des hommes, des hommes et des femmes. Donc, euh, voilà. Euh, ça fait le tour de la tâche et on va revenir sur, à la salle principale donc, je vais vous donner quelques informations complémentaires qui vont vous permettre de poursuivre votre exploration de sociétés et territoires par la suite, puis de, de, de profiter de, de, des services et des activités qui sont proposées. Donc, on vous a déjà présenté quelques tâches qui portaient sur des concepts. Dans la liste des tâches que vous allez trouver sur le site, vers la fin, vous allez aussi trouver des, des tâches qui portent sur, sur des concepts différents. Mais qui sont explorés à travers le temps, donc l'habitation, transport, personnages marquants et économie. Donc, ces tâches-là vont explorer l'évolution de ces éléments-là à travers l'histoire euh, du Québec. Et euh, donc, ils ont été aussi élaborés dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Donc, vous allez trouver en conclusion euh, de ces tâches-là des, des parties qui font le lien et qui, euh, qui explorent des parties spécifiques, des éléments spécifiques de l'histoire de Montréal. Donc, euh, voilà pour certaines activités complémentaires. Euh, toutes les activités que vous avez vues euh, sont disponibles, donc quand vous allez dans le site, vous allez, euh, vous allez y accéder d'abord dans un format document, de, de document Google, c'est-à-dire que c'est un document en ligne. Euh, ce, ce format vous permet de faire plein de choses, d'abord vous pourrez les imprimer euh, à votre guise, mais vous allez aussi pouvoir, si vous êtes dans le menu fichier euh, dans la page, vous allez pouvoir vous en créer une copie. Et euh, faire ce que vous voulez avec par la suite. Donc, la modifier, l'adapter, la raccourcir, la rallonger, la fusionner avec d'autres tâches, il n'y a aucun problème. Euh, C'est fait pour ça. Euh, et vous allez pouvoir aussi la, la télécharger au format Word ou PDF, donc pour euh, une manipulation dans d'autres environnements et pour pouvoir l'imprimer facilement. Donc, euh, ces tâches-là sont, sont accessibles de cette manière-là. Dans la même liste, à la, à la fin de la page euh, des activités, vous allez également trouver toutes les fiches d'information parce que Société Territoire, c'est en premier lieu un, un, un site où il y a beaucoup de contenu. Euh, On nous a parlé tantôt de plusieurs fiches d'information. Donc, ces fiches-là euh, sont disponibles au format Word aussi euh, grâce à la collaboration avec la commission scolaire des draveurs qui, euh, qui a fait ça. Donc, accéder à ces fiches-là euh, fiches en format Word, ça vous permet d'utiliser... Uh, WordQ et les, tous les outils pour euh, soutenir les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage de lecture. Donc, ça peut être un, un, une option intéressante là, si vous avez des élèves dans cette situation-là. Toujours dans la page des activités, vers la fin, vous allez trouver aussi ce qu'on appelait des schémas de synthèse ou communément appelés des naprons pédagogiques. Euh, vous les voyez, ce sont des, euh, des, des, des schémas conceptuels finalement qui peuvent aider les élèves à collecter et à organiser l'information à propos des sociétés. Donc, euh, on en a fait pour les trois compétences, donc ça pour lire l'organisation, pour euh, interpréter le changement ou comparer deux sociétés entre elles. Vous avez des documents qui sont utiles pour ça. Donc, c'est des documents tout simples qui sont seulement un, un, un schéma pour, euh, pour aider l'élève dans son travail. Donc, euh, pour, euh, pour accéder au corrigé, vous, euh, vous pouvez vous, euh, vous créer un, un, un compte sur Société et Territoire. Et ensuite, vous nous écrivez. Euh, important de créer votre compte avec euh, votre adresse d'institution, qu'on sache que vous êtes le bien d'une commission scolaire, et vous nous écrivez en nous demandant l'accès euh, au corrigé. Et une fois que nous on aurons fait ça, bien, vous aurez accès à l'option corrigé dans la page. Donc, euh, très rapidement, pour vous connecter à Société et Territoire, vous avez toujours un bouton euh, connecter en haut ici, euh, et euh, on va vous, vous suivez ensuite les indications pour euh, créer un compte. C'est très simple. Euh, ça ressemble à beaucoup d'autres services que vous utilisez déjà. Et une fois que vous aurez fait ça, bien, vous allez avoir accès, accès euh, en haut à gauche à l'onglet Corriger. Donc, euh, dans les différents ateliers, on vous a montré là, des, des, des cours extraits de ces corrigés-là. Donc, ce sont des, des pistes de solutions pour, pour guider euh, votre, euh, votre analyse de ce que les élèves vont avoir euh, réussi à faire euh, au courant de ces tâches-là. Il y a d'autres fonctions. Si vous créez un compte, vous pouvez entre autres vous constituer une bibliothèque de fiches ou créer des activités. Euh, dans le temps qu'on a, c'est un peu euh, c'est un peu plus complexe, mais les, ce sont des fonctions intéressantes là, pour, euh, pour manipuler ou pour adapter le site à vos besoins aux besoins de vos élèves. Donc, euh, si vous avez euh, si vous avez apprécié ou vous découvrez, vous apprenez à découvrir société et territoire. On vous propose d'aller sur, euh, de, de suivre le parcours de formation. Donc, on a créé un parcours dont l'objectif est de s'approprier les principales fonctions de Société et Territoire. Donc, vous le trouverez à restus.qc.ca par oblique parcours et vous aurez ici justement accès au parcours de formation sur Société et Territoire dans lequel on vous amènera à découvrir les fonctions avancées euh, du site. Le, le lien est aussi dans le, dans le clavardage, là. Claudie vient de le déposer, donc euh, christus.qc.ca baroblique parcours. Je termine avec une petite publicité sur les, euh, les webinaires à venir. Euh, donc, on a identifié, euh, bon, celui-ci est le premier d'une dizaine de webinaires qu'on va tenir pendant l'année, dont plusieurs euh, sont intéressants pour le primaire. Donc, on va avoir une conférence de l'historien euh, Laurent Turcot euh, dans les prochaines semaines euh, sur l'histoire des loisirs au Québec. On va voir des webinaires sur la réalité virtuelle, les jeux sérieux, euh, la cartographie numérique. Donc, euh, pour voir euh, les, les, la liste des, des, des dates et des, des événements à venir, vous pourrez euh, consulter l'adresse restus.qc.ca, pardon, barre oblique, webinaire. Et donc, euh, Claudia a aussi ajouté le lien euh, dans le clavardage. Euh, donc, si vous avez apprécié, dans le fond, c'est ce petit format-là, assez informel, qui dure une trentaine de minutes, mais qui vous donne les informations de base pour euh, poursuivre votre travail par la suite. Euh, je ne sais pas si j'ai si oublié des choses ou si vous avez des questions, des commentaires, des objections. Euh, si tu me permets, Alexandre, je viens de, de, de penser que si vous cherchez la version anglaise du euh, site Société Territoire, elle est disponible aussi, donc, euh, euh, s'il y a des gens de la communauté anglophone ou si vous voulez simplement euh, utiliser un texte en anglais, donc la traduction, elle est là, je vous mets l'adresse euh, dans euh, le chat encore, donc euh, toutes tout le site euh, de Société des Territoires est, est disponible aussi en anglais. Donc, comme. Euh, oh, Alexandre est parti. Donc, euh, si vous avez des questions, on, on va rester connecté. Euh, euh, puis, bon, euh, ça mettrait fin, euh, justement, à, à la présentation. Et euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à, justement, à les poser. Puis, bon, euh, sinon, les pour les autres, bien, on vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à, à vous connecter euh, à Société des Territoires, nous écrire si. Euh, vous avez, vous voulez avoir accès aux corrigés et tout ça. Donc, euh, il y avait une réponse, une question. À mon école, nous aurons des iPads cette année. C'est possible de faire des activités sur iPad? Oui, sur iPad, je crois que le monde a en partie euh, répondu, mais on utilise beaucoup d'applications qui, qui sont euh, justement disponibles sur iPad. Donc. Euh, euh, notamment un euh, poplet pour construire des concepts. Euh, c'est vraiment, bon, c'est peut-être des activités sur la construction de concepts, mais Poplet, euh, Inspiration, euh, Thing, euh, donc tout ça, c'est des, euh, des applications ou bon, des, des, des, des applications que nous utilisons euh, dans les différentes activités.